Bonjour euh, et merci euh, de votre visite à cette vidéo, euh, donc aujourd'hui euh, nous sommes le 21 novembre 2019, euh, voilà, euh, bon, je vais faire, euh, je vais euh, converser euh, divers sujets euh, de ce qui, ce qui préoccupe euh, pas mal de citoyens qui qui en subissent voilà et donc euh, bon euh, avant tout euh, je tenais à, à faire une rectification euh, suite à ce que j'ai dit euh, lors de ma précédente vidéo que c'était suite à la censure et puis euh, aux fake news et les blocages et tout ça de, de, des contenus et des vidéos euh, voilà euh, bon moi je, en, en ce qui me concerne c'était euh, juste pour vous dire que euh, d'après ce que j'ai dit là euh, euh, suite au euh, suite au visionnage et les statistiques de des vidéos dont je ne voyais plus, euh, euh, je ne voyais plus le, de mouvement euh, suite à, à, ce, à, à, à ma plateforme quoi, je ne voyais plus, euh, plus rien quoi euh, depuis à la fois, euh, le, enfin, depuis euh, le, ce que j'ai fait euh, les deux premières vidéos ça, ça a été parce que j'avais eu énormément de visionnages, les gens qui ont visionné, de, euh, en allant jusqu'à euh, 350. 300. Oh, plus de 300 visionnages. Et, le deux, et la deuxième vidéo, c'était aussi euh, dans ces sujets-là. Et ça. Ça se diminuait au fil des temps, quoi, et donc euh, je ne trouvais pas ça logique, parce que euh, bon, ça fait longtemps que j ai, j ai, je, je me suis inscrite sur euh, YouTube, sur la plateforme, quoi, euh, que ce soit même Dailymotion ou même Facebook, mais Facebook, c'est pas pareil, parce que Facebook, on peut. Euh, on peut quand même diffuser des vidéos et puis en respectant beaucoup de, de, de, le, le choix par rapport à, à l'utilisateur. C'est pas pareil quoi. Mais YouTube, bon, ils ont fait de plus en plus de restrictifs, euh, enfin, c'est restreint. Euh, comme là, ils ont fait maintenant la, la loi COPA, euh, petit à petit. Euh, c'est pour vous savoir si on veut faire des vidéos pour les enfants ou non, voilà quoi, chaque vidéo doit sélectionner à tout moment, sinon on est pénalisé quoi, suite à ça, bref, enfin moi je revenais sur le fait au niveau des visionnages, que j'ai trouvé anormalement Suite à, la, suite à le visionnage des, des vidéos, que ça se diminuait, voilà, et bon moi c'était pas sur le principe que je veux faire attirer beaucoup de monde pour, pour en faire des bénéfices. Euh, si je voulais faire ça, si je veux faire ça. C'est que j'aurais pu faire depuis longtemps, hein, depuis 2011, euh, à monétiser, quoi, à monétiser euh, mes vidéos. Je l'aurais fait depuis longtemps. Donc c'est. Euh, J'espère euh, bien entendre de ce que je veux, je veux, euh, je veux dire, parce que c'est pas évident, les, les gens parfois ils comprennent à leur propre façon. Sans, sans réfléchir, de voilà, euh, moi je ne vais pas pour de l'argent quoi, je vais pas, je ne suis pas sur Youtube pour de l'argent, loin de là, d'ailleurs j'ai démonétisé euh, tout, tout mon système, tout, euh, que ce soit de A à Z hein, de mes vidéos, il hein. n'y a même pas eu une vidéo qui est monétisée, hein. euh, voilà c'est question de choix parce que moi je ne veux pas me faire d'argent euh, en vendant euh, mon âme quoi. Euh, voilà, c'est. Moi je veux dire, il euh, euh, y a beaucoup de monde euh, en arrière-plan, ils se sont peut-être imaginés, ça y est elle, est, elle est là pour de l'argent. Alors que j'ai toujours dit que je ne suis pas sur YouTube pour faire de l'argent. Et déjà, moi c'est. Si je fais des vidéos. C'est euh, bon je ne veux pas dire à titre gratuit parce que euh, j'exagérerais euh, si c'est si gratuit parce que malheureusement on paye, euh, on paye euh, les forfaits internet et tout ça pour visionner les vidéos et tout ça. Euh, voilà, c'est.. Euh, mais ça c'est pas. Moi je vais pas pour de l'argent, quoi. Mais les gens bon, certes ont fait des vidéos sur YouTube. Mais après, ça, ça, les bénéfices vont chez eux. Malgré que nous, on fait des vidéos, nous, on n'a rien. Moi, je n'ai rien, rien reçu. puis d'ailleurs, je, je ne veux pas. Je ne veux pas m'enrichir sur euh, euh, par profit au euh, visionnage des gens. Quoi. Non, euh, il est hors de question. Non, je ne suis pas comme ça, moi. J'ai quand même... Euh, une certaine. une certaine. Euh, euh, comment dire. Euh, enfin, quand même du respect euh, dans, dans ce domaine-là, quoi. Je veux dire. Euh, voilà. Et donc, je. je reviens aussi euh, sur ce. sur les, les censures, les trucs comme ça, les. Euh, tout ce qui est. Euh, bloquer les contenus, euh, euh, que ce soit même les, euh, bloquer les vidéos, euh, lorsqu'on fait des blogs, euh, ils nous bloquent, quoi qu'on dise, c'est euh, tout ce qui est euh, touché par la, euh, comment dire, euh, le système, euh, par le enfin, euh, du, du fait qu'on que les choses ne sont jamais dévoilées et que subitement il y a quelqu'un qui les dévoile, ça y est ils font tout pour le, pour le bloquer quoi. C'est comme euh, il est arrivé euh, euh, malheureusement euh, auprès de, des sonneurs d'alerte euh, comme euh, Julian Assange et puis euh, Edward Snowden que je les respecte parce qu'ils ont quand même euh, avoué beaucoup de choses et donc euh, mais malheureusement euh, ils sont encore ils sont condamnés euh, du fait qu'ils euh, ont fait un bien pour la société ils ont quand même euh, dévoilé des choses euh, euh, d'après euh, ce qu'ils ont ils ont vécu et ce qu'ils ont ce sont euh, euh, voilà ils, ils ont voilà, ils ont des connaissances euh, approfondies et puis voilà, ils ont euh, des expériences suite à ça et puis ils ont su euh, des choses que ce n'était pas normal et donc ils ont dévoilé au public quoi. Alors euh, qu'on puisse censurer et puis ensuite euh, condamner personnellement ces gens-là, euh, qu'est-ce que ça va donner tout ça parce qu'eux ils seront hein, eux, ils, certes ils sont condamnés, mais ça, ça repercute sur leur morale, psychologique, qu'ils ne voient plus de famille, ils n'ont plus l'autorisation de voir leurs proches, le, euh, ils sont enfermés dans des, des enclos sans.. Bah, là, on n'a pas de. Alors que c'est juste parce qu'ils ont dévoilé, mais vous imaginez, on ne peut même plus dire quoi que ce soit quoi, de toute façon rien n'est une surprise, hein. tout est contrôlé, censuré et tout ça quoi, euh, voilà, moi je, je leur souhaite force et courage à tous ces sonneurs d'alerte et ne désespérez pas, hein. voilà, on, euh, beaucoup de gens vous soutiennent et, et voilà, il faut continuer à se battre et puis voilà, c'est pas, pas évident. Hein. Euh, sinon, euh, bon, euh, deuxième chose, euh, c'est de sourire euh, aux côtés d'une société qui est catastrophique. Euh, Là, euh, ils disent que ben, euh, maintenant on, on doit faire des. Enfin, on doit formater des, des gens pour euh, pouvoir. Euh, euh, pour euh, les, les faire. Enfin, qu'ils qu oublient euh, de ce qui se passe dans, de l'autre côté. Et les gens, ils n'ont pas le droit de, de savoir et de se battre pour le, le bien euh, de l'avenir parce que c'est le bien euh, fondamental de, de notre, euh, notre personne quoi de ce qu'on ce qui est le, la plus logique de, de, de euh, foncièrement pour vivre foncièrement bien eh ben, je veux dire, on nous fait aveugler pour, pour ne pas penser, pour ne pas penser au, au massacre de ce qui se passe à côté. Alors, il nous efforce à, à, à se divertir autrement, rigoler, il faut s'amuser, il faut se faire plaisir. Mais à côté de ça, euh, n'oublions pas qu'on vit quand même euh, sous une catastrophe, les gens, euh, on vit quand même euh, financièrement ça va plus, euh, on nous exploite, on nous manipule comme euh, les, les élites ils, ils, ils, ils nous imposent, alors pourquoi oublier ça, pour se divertir autrement, pour avoir le sourire pour Bon certes on peut avoir le sourire tout en ayant du respect tout ça, euh, rien n'interdit de sourire, on peut sourire, on peut… mais à côté de ça il euh, y a des massacres et des gens qui, qui subissent des... des choses abominables il n'y a aucune solution et nous à côté de ça on rigole quoi, on s'en fiche. Euh... Euh... Je vois ça qu'on s'en fiche, mais bon, certes, les citoyens, nous les petits citoyens, on n'y peut rien, ça c'est tous les élites qui, qui, qui, qui font tout pour absorber le pouvoir et puis l'argent sur le dos des gens, de les exploiter comme eux ils veulent. Bah c'est tout avec ça, hein. c'est à eux de, de, de les aider. C'est pas à nous en tant que citoyens, petits citoyens, en plus nous on doit, on doit faire des, des pétitions pour, se, pour pouvoir se battre, sachant que euh, bon, le gouvernement il a, il, il a émis des choses, euh, des choses très... Euh, qui l'a durci euh, au niveau de toute loi, hein, euh, euh, voilà, et c'est euh, nous euh, qui devons subir euh, toutes les conséquences, alors qu'eux, euh, j'en suis sûr, ils savent, ils savent très bien ce qui, euh, mais peu importe, pour eux, euh, ils nous font subir ça et basta, on doit se la fermer, quoi. Et voilà, c'est un... Et nous euh, bon, on a le droit de rire on a le droit de, euh, de vivre à notre propre euh, à notre propre euh, comment dire, euh, rythme euh, nos propres euh, euh, nécessité de ce qu'on a besoin euh, financièrement on peut, on peut voyager on peut euh, rien n'interdit aux simples citoyens de faire euh, ce qu'il a envie, euh, maintenant tout est contrôlé, tout est, enfin je dis maintenant, euh, euh, avec les caméras, tout est contrôlé, euh, comme j'avais dit euh, précédemment, on nous contrôle euh, dans, dans les administrations, on nous contrôle euh, euh, partout quoi, dans les, dans les magasins, on doit montrer notre sac pour savoir si on n'a rien déro dérobé quoi, on a, même un moindre repas ou des choses comme ça où on se fait euh, condamner euh, et pénaliser hein, jusqu'à à, à, à, à être euh, incarcéré quoi pour euh, de la nourriture Alors, vous imaginez euh, euh, voilà le, le monde devient vraiment euh, est, on est poursuivi quoi on est on est euh, considéré comme des malfrates hein, en quelque sorte hein. on, on sort dehors ça y est on ne peut plus euh, faire quoi que ce soit tellement que les gens ils ont des soupçons ils ont bon bref je ne vais pas me répéter mais c'est aberrant quoi qu'on puisse vivre dans ces conditions là euh, voilà c'est et donc... Euh... C'est aberrant quoi de resubir tout ça euh, sans avoir euh, un bien-être et puis une reconnaissance, une dignité, qu'on puisse euh, euh, au moins se manifester au-dehors, enfin, euh, mais il n'y a aucune reconnaissance, il n'y a plus rien maintenant, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien les gens ils vous emmerdent, excusez euh, ben, moi du terme euh, grossier, mais c'est entre guillemets ça quoi. Hein. Voilà, ça touche euh, au niveau de la pression morale des gens et ça, ça frappe psychologiquement et ceci euh, devient ingérable, hein. devient de plus en plus ingérable hein, et c'est de là qu'après les gens ils se vengent. Euh, voilà, pour moi, c'est mon, mon avis. C'est aberrant qu'on puisse euh, subir de telles choses, sachant qu'on est, on est quand même au 21 e siècle, hein, bientôt. Voilà, c'est. Mais euh, en plus de ça, euh, bon en ce qui concerne ma vision des choses euh, pour la. Concernant les, les pétitions et tout ça, bon certes le 5 décembre euh, tout le monde doit être dans les rues, euh, moi je me demande si ça n'a pas été instrumentalisé tout ça, si c'est pas, il euh, y a quelque chose qui, qui colle pas, il hein, y a eu les gilets jaunes, euh, euh, ainsi de suite, il euh, y a beaucoup de, il y a de plus en plus de pétitions à faire bouger les gens à la rue. Mais le gouvernement, c'est pas pour autant qu'il va nous, nous écouter hein, concernant les, les retraités, les médecine, la médecine tout ce qui s'ensuit. Certes, il y aura des mécontentements. Là on nous prévoit qu'il faut devoir retirer de l'argent dans les distributeurs de billets. Ben vous imaginez, ça met dans l'encombrement déjà les petits citoyens. Euh, voilà, c'est euh, parce que là on, on doit subir. Quoi. Puis la, la retraite, pour moi, il y a de l'insécurité. Ins, je veux dire, euh, malheureusement, non, je, je souhaite l'envie à tous. ça, enfin, Mais malheureusement. On ne on vit, on ne sait pas pour ce qui va se dérouler dans l'avenir. Je n'ai pas, pas de vision niveau euh, euh, par rapport à la religion, et tout ça. Moi, je n'ai aucun rapport avec ça. Je ne suis pas témoin de Jéhovah. Je moi, je, je crois, j'ai la foi, mais sans plus. Si tout le monde euh, peut vivre à leur propre rythme, c'est ce que je demande le plus quoi, euh, sans en, en imposer sur notre, notre loi, euh, c'est, euh, je veux dire, euh, c'est absurde, c'est euh, vraiment euh, à détruire euh, toute tout, une vie euh, humaine pour euh, devoir sur… Euh, re-subir sur les, euh, la, la, les re revendications, mais moi je, je revendique à ma propre façon de toute façon. De euh, toute façon la, la retraite on euh, ne sait pas ce que ça va se passer dans l'avenir, ça euh, Dieu seul sait, hein, je veux dire euh, la nature sait, hein. euh, nous on n'est pas éternel comme on nous promet la technologie médicale, qu'on peut vivre jusqu'à plus de 150 ans. Bientôt ça va être ça, hein. on va nous faire croire qu'on peut vivre jusqu'à 150 ans. Et la, la retraite, on, tout peut arriver, hein. il y a beaucoup de gens, malheureusement, ils sont décédés euh, euh, des, des catastrophes. Euh, des accidents de travail, euh, il peut euh, leur arriver des moments de suicide, euh, euh, des choses qui ne vont pas financièrement, et, euh, plus ils travaillent, plus euh, financièrement ça ne va pas, c'est une exploitation quoi, et c'est aberrant qu'on puisse vivre dans ces conditions-là quoi, alors que les gens ils peuvent vivre euh, euh, dignement, euh, avoir un revenu... Euh, Universel, inconditionnel, eh ben, c'est pas plus mal, hein, les, euh, que ce soit même le retrait, retraité euh, qu'ils aient ça. Tout le, tout le monde ait un revenu inconditionnel, que, euh, que ça devient intouchable, que, euh, que eux ils puissent même, euh, vivre dignement. Le, euh, ils sauront pourquoi ils, ils travaillent. Ils auront donné euh, tout leur bien et c'est comme ça qu'on fait euh, le bien-être de la personne. Le bien-être de la personne, forcément, enfin, naturellement, il et, et va être bien. Il va avoir un, une sorte de, de bien-être absolu en soi et puis c'est là qu'il euh, il aimera beaucoup plus son travail, il aimera beaucoup euh, plus ce qu'il fait. Euh, il n'y aura aucun inconvénient suite à ça, alors qu'à côté de ça il y aura quand même un revenu universel euh, inconditionnel en cas où euh, il manquerait euh, pendant son travail euh, une journée ou deux journées, parce que maintenant ils font, ils font travailler euh, 43, 43 3 annuités, euh, on doit cotiser euh, et selon les points, euh, euh, mais euh, on ne sait pas si on va vivre jusqu'à la retraite des gens. Euh, voilà, c'est c'est de l'insécurité. On, on fait euh, tout pour euh, pour soutirer de l'argent pour, pour euh, cotiser à la retraite, mais d'où va cet argent après Si les gens ne sont plus puis là, ben c'est tout euh, la, la cour des comptes qui, qui détiennent l'argent et tout ça, hein, sans, sans nouvelles des proches, ben, voilà quoi, et tous les l'argent, on sait pas d'où ça va, ceux qu'ils ont cotisé pour, euh, leur, euh, encore, euh, ceux qu'ils ont cotisé, bon, il y, y a toutes sortes de... Euh, toutes sortes de choses pour cotiser à la retraite. Mais même, on, on a beau à cotiser euh, mensuellement, trimestre, euh, mais l'argent, euh, on ne sait pas, tout peut arriver hein, le lendemain, il peut nous arriver des choses catastrophiques et voilà. Quoi. Et pendant ce temps, bah, l'argent, bah, ce sera tout l'État qui vont absorber tout ça. Hein, ils vont c'est un, un cercle vicieux hein, quand même. Hein. On vit vraiment dans un, un système vraiment euh, ça va nous faire berner. Hein. On est totalement berné. On ne réfléchit plus euh, aux conséquences. Parce que certes, les gens ils veulent cotiser euh, dans de bonnes conditions, mais on ne sait pas ce que ça va arriver. Hein. Moi, je me demande si... Si les retraites dans ce cas, pourquoi ils ne versent pas la prochaine échéance C'est-à-dire qu'ils terminent l'année de leur échéance et puis ils reçoivent de façon à ce qui est une comment dire à un niveau plus juste, plus je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, qui que les, les retraités enfin, par exemple ceux qui ont je sais pas 55 ans par exemple sont pas encore à la retraite et ils ont envie de cotiser euh, bon, ils ont cotisé l'année pré précédente et euh, ceux qui ont cotisé de l'année précédente et ben, à l'échéance ils, ils le touchent de façon à ce qu'il ait euh, réellement le, sa propre retraite. Comme ça il, est, il a un bon niveau au euh, niveau de son salaire, son, euh, son... parce que là euh, on cotise pendant 43 ans mais ces sous-là ils dorment jusqu'à la retraite. Et encore, comme je redis, on ne sait pas si on va vivre jusqu'à la retraite. C'est pour ça, autant mieux de mettre cet argent à l'échéance. De ce qu'ils ont cotisé précédemment, l'argent va l'année suivante, cet argent-là, qu'il a cotisé l'année précédente. Voilà c'est Moi, c'est ma plus logique des choses et ça coûterait moins cher au niveau des, des, de tous ces dispositifs qu'ils veulent mettre qui ne sert à rien. quoi, Parce qu'on perd, on perd et puis euh, la retraite, tout peut changer, tout peut, tout peut chambouler. Du jour au lendemain, on a cette retraite, enfin on a cotisé, on est fier d'avoir cotisé et tout ça, mais voilà, tout peut être bouleversé, chamboulé, les gens ils croient qu'ils sont sûrs de leur propre retraite, alors que tous les cinq ans déjà on change de gouvernement, on change de président et... Et ainsi de suite, on doit faire en fonction de ce que le Président euh, nous, nous met dans le décret, euh, qu'on doit assumer notre... Euh, voilà, on doit, euh, on doit vraiment euh, euh, subir euh, de ce euh, l'entêtement du, euh, du Président, quoi. Euh, voilà euh, c'est quand même euh, du profit quoi. il y a l'exploitation la manipulation et on est, on est berné on est, on est considéré comme des des malfrats déjà on est considéré comme des comme si on, on ne vaut rien euh, on doit on doit fermer notre, euh, euh, notre gueule comme on dit hein. et, et malheureusement c'est comme ça que les, les gens ils, ils finissent par se révolter parce que les gens ils disent, euh, enfin, les, les autres euh, certes ils disent euh, c'est des fous et tout ça mais les gens qui se révoltent ben, c'est ce qu'ils subissent c'est ce qu'ils subissent et puis euh, ils n'ont pas d'autre choix de se révolter envers les contre les autres et ainsi de suite. Et plus euh, ils, les gens, ils voient que les gens se révoltent, ils les condamnent et ainsi de suite et, et puis ils les condamnent encore plus et après c'est de pire en pire. Hein, c'est ça monte euh, plus dans euh, une, euh, une catastrophe euh, à ne plus surmonter. Enfin, ne plus. Euh, je veux dire, on, on, on fait tout pour euh, fragiliser euh, l'aspect humain, quoi. Que tellement euh, ils émettent des lois euh, en quantité et puis que euh, les gens finissent par se révolter. Mais forcément, quand on, on se révolte, on, on est condamné. Mais il y a une raison pourquoi les gens se révoltent. Les gens ils se révoltent pas pour, euh, pour rien, hein, euh, parce que c'est des fous. Parce qu'on nous fait croire bêtement dans, dans la société que c'est des, des fous, quoi. Alors que euh, non, euh, les gens se battent et, et ils savent pourquoi ils mettent des, des agents de sécurité et tout ça. Parce qu'ils savent, hein, la société, euh, ce qui se passe. Alors qu'ils euh, s'efforcent à, à, à ce que les gens doivent, doivent respecter ce, ceci. Mais euh, peu importe s'ils ne respectent pas lui, euh, eux, ils s'en ils moquent, ils s'en fichent. Mais ils doivent respecter le, le système de ce que l'on leur impose, de, euh, on leur inflige. Et euh, si les gens, forcément, ils n'ont plus de respect, eh ben, ils se rebiquent, hein, ils, se, ils se vengent. Hein. Euh, alors s'ils recondamnent par-dessus tout, euh, à quoi ça sert que les gens, ils respectent après Ils n'ont plus de respect, hein, c'est normal. Voilà, et puis les, les conséquences, c'est qu'il euh, y a aussi les coûts de la vie. Il y a des gens, ils, ils subissent des choses, euh, euh, des choses euh, qui augmentent, des, euh, dès qu'on fait des courses, même euh, que ce soit les taxes, les euh, tout, TVA, tout, euh, tout augmente, alors ils se permettent d'augmenter. Comme une flèche, hein, ça, ça, ça ça flambe hein, au niveau, euh, mais par contre, euh, au niveau des salaires, euh, certes ils augmentent, euh, ils augmentent les prestations sociales et tout ça, mais à côté de ça, euh, tout augmente euh, même euh, le, le double, le triple même, hein, tout revient cher, alors euh, les gens, euh, ils, ils voient euh, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, euh, et puis ils ne se font pas écouter, alors que c'est nous qui votons, nous on vote comme des moutons, quoi, euh, voilà, on est on est des moins que rien, donc euh, on doit se la fermer, et va voter, et basta, on va se ramener de l'argent pour, euh, voilà, c'est à se moquer de nous, quoi, c'est... Moi-même moi je constate au niveau des, des coûts de la vie, bah, tout est exorbitant, hein. les, quand on va faire des courses, quand on va, euh, on s'aperçoit que euh, les, les gens certes ils veulent qu'on doit respecter au niveau des dates pour pouvoir payer euh, nos, nos factures, euh, loyers tout ça, mais Quelque part à côté de ça, bah, tout augmente. Euh, moi je vois euh, sur la différence, de... il y a 5 ans en arrière, c'était pas comme ça. Hein. Maintenant, euh, même moi quand je vais faire les courses, c'est euh, près de 100 euros par semaine. Sachant que je ne prends pas grand chose. Mais je, je constate les fruits et légumes, c'est euh, exorbitant. La viande est moins chère, par contre. La viande est nettement moins chère. Mais les fruits et légumes et tout ce qui est. Euh, pour les, les végétariens, les, ceux qui font régime végétarien, vegan, tout ça, euh, c'est le plus cher, quoi. C'est vraiment le plus cher des produits. Alors quand c'est à, à base. Euh, euh, tout ce qui est à base animale, euh, par contre ça, euh, moi j'en ai vu euh, pour deux, deux côtelettes et tout ça, euh, c'est même pas 1,50€, euro Alors quand on achète par exemple des fruits, moi euh, j'achète euh, des fois des pommes, bah ça, c'est à qu vaut quatre euh, pommes, ça vaut euh, déjà 5€ euros Vous voyez la différence? Euh, les brocolis, les, les bananes, les, euh, les, les clémentines, bon, à la limite les clémentines ça, ça passe et tout ce qui s'ensuit, ça c'est bien augmenté, hein. la, les TBA purée, euh, et, euh, moi aussi je, je constate sur le, sur le fait qu'ils vont supprimer euh, les tickets de caisse, euh, ceux qui ont moins de 10 euros, mais pourquoi Parce qu'on ne on doit plus savoir combien est le prix à l'année de, de TVA, on n'a plus le droit de, de savoir combien, on, combien ça va nous coûter, on n'a plus sous nos yeux. Donc on doit informatiser même les, les tickets de caisse, alors il n'y a pas tout le monde qui ont l'informatique, enfin, qui ont les imprimantes et tout ça. Pourquoi supprimer les tickets de caisse comme ça euh, euh, Peu importe, maintenant, il les déchirent, hop, euh, ils vous donnent pas, les... il y a parfois les caissiers, ils ne vous donnent pas les tickets de caisse, hein. et parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache euh, combien on paye, euh, les TVA et tout ça, les... euh, <rire> on nous prend pour des andouilles, hein, euh, des minorités. C'est incroyable comme on est pris comme des larbins quoi. C'est... Euh, voilà quoi. Bien, et bah, là j'arrive en <rire> presque à 37 minutes là. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ceci a été intéressant. Et euh, continuez dans vos cheminements. Hein, tout, tout ce que je vous souhaite. Plein de bonnes choses. Que vous soyez bien, euh, ceux qui me suivent et qui, qui me, qui, comment dire, qui me soutiennent, qui me, et je vous remercie hein, de tout euh, votre soutien, tous vos bien-être aussi. Si vous allez bien, euh, moi aussi. Donc euh, c'est rassurant. Voilà, tout en espérant que la nature vous protège et puis. Euh, euh, ayez du courage quoi qu'il arrive. Hein. Et puis courage aussi euh, euh, tous ceux qui se battent pour, euh, pour, euh, pour avoir un minimum de choses. C'est quand même malheureux. Voilà, c'est courage à tout le monde, quoi. Et, voilà, bien, bah, euh, bonne matinée, bonne journée et bonne soirée à toutes et à tous. Merci, au revoir.